Et il dansait le dimanche, donc, donc mon quatrième roman, qui va emmener les lecteurs sur la route de la soie, mais la soie artificielle. Une route qui tourne autour d'une immense cité industrielle euh, qualifiée comme cité modèle dans les années 30. On est dans, en quelque sorte dans l'âge d'or du paternalisme social. Et dans cette euh, cité ouvrière, euh, vont évoluer euh, tout un groupe d'ouvriers et d'ouvrières. Ils vont, avant toute chose, découvrir un travail très pénible, travailler la, le fil de viscose dans des conditions euh, assez difficiles liées au, à la manipulation de, de produits chimiques. Ils vont découvrir aussi leur précarité la menace qui pèse sur eux avec la montée des, des ligues factieuses à cette époque et seront d'autant plus déterminés à lutter ensemble euh, pour améliorer leurs conditions de, de travail et, et se faire euh, accepter par le, la société française pour pouvoir s'y ancrer surtout parce que c'était vraiment leur volonté j'ai écrit ce livre évidemment en pensant à ce que nous vivons Actuellement, depuis, depuis quelques années, la, la difficulté des, des travailleurs précaires à faire entendre la, leur voix, à se défendre et la difficulté liée à cette, cette conscience de classe qui, qui, qui a un peu disparu. Sanja est une jeune ouvrière en provenance de Hongrie qui va se retrouver dans une immense usine de textiles artificiels dans les années 30. Elle va découvrir là une vie d'ouvrière, euh, une vie euh, un peu contenue dans une cité, euh, une immense cité où tout était prévu euh, pour que les ouvriers et les ouvrières... Euh, puissent travailler, vivre, assister au culte, aller à l'épicerie, et qu'il y ait un contrôle aussi sur leur activité politique et personnelle également. Je me suis glissée dans la dans la peau de cette jeune ouvrière pour comprendre comment on pouvait comment on pouvait s'éveiller une conscience de conscience de, de classe. Euh, le, le sentiment de solidarité qui peut, qui peut aider à faire face à, à toutes les brimades, à la, à la fatigue, à la rudesse du, du, du travail. Et comment on pouvait à partir de, de, de pas grand chose, en fait, euh, euh, se forger une, une identité de femme, d'épouse euh, et résister à à tout ce, qui, tout ce qui pouvait menacer à l'époque les, les, les ouvriers d'origine étrangère. J'ai eu envie d'écrire ce roman, euh, donc il y a déjà un peu plus de deux ans, euh, en m'interrogeant sur, euh, sur tous les travailleurs précaires de notre époque, euh, qui, à l'inverse de ces années 30, n'avaient plus tellement les, les moyens de se... De se liguer, de se retrouver, de se lancer dans l'action politique parce que euh, voilà la dispersion, la précarité du travail euh, rend ces choses-là impossibles. Et euh, j'ai voulu euh, aussi comprendre comment, à partir d'une communauté de destin, on pouvait euh, s'organiser pour euh, lutter, lutter euh, vraiment concrètement pour améliorer ses conditions de travail, pour se faire. Euh, accepté dans, dans, dans son pays d'accueil en tant qu'ouvrier étranger et euh, comment euh, peut naître ainsi euh, renaître une, une sorte de dignité aussi à travailler donc évidemment je passe par le collectif mais euh, le roman est, est bâti quand même sur le combat intime de cette jeune sonia elle va traverser quand même des, des épreuves assez significatives, en, autant dans, le, sur le, dans la relation amicale, dans la relation amoureuse, jusqu'à vraiment se, intégrer le grand bal de la vie et, et prendre part vraiment à, à, à l'action, se, se relever pour pouvoir travailler, aimer la, la tête haute.